Bonjour et bienvenue Est-ce que vos parents sont timides Est-ce que vos parents sont sévères Est-ce que vos parents ont tendance à vous surprotéger à rester tout le temps dans vos pattes, même si vous êtes arrivé à l'âge adulte Est-ce que vos parents vous ont donné la chance d'avoir une présence, de vraiment rentrer en relation avec vous Est-ce que vos parents écoutent vraiment vos besoins plutôt que les leurs Je me permets de vous poser toutes ces questions de but en blanc parce que dans cette vidéo, on va analyser les systèmes parentaux susceptibles de générer de la timidité chez un enfant. Il n'y a pas une timidité, il y a des timidités. J'aurais tendance à dire que la timidité a différentes couleurs. Et c'est très important, parce que mieux vous allez identifier quelle est la nature vraiment spécifique de votre timidité, par où elle s'est engouffrée, qu'est-ce qui explique que vous avez petit à petit tissé cette timidité Mieux vous allez être à même, mieux vous allez être armé pour la désamorcer, pour vous débarrasser de la timidité. Aujourd'hui, on va voir cinq systèmes éducatifs, donc susceptibles de générer de la timidité. Mon but, c'est absolument pas de dénigrer les parents, de donner des leçons aux, aux parents. En général, les parents essayent de faire de leur mieux, ça part souvent d'un bon sentiment. Et puis, un système éducatif a souvent aussi des avantages et des inconvénients. Donc mon but, c'est absolument pas de pointer les mauvais systèmes éducatifs. Mon but, c'est que vous puissiez comprendre vraiment dans, dans quelles sont les situations clés, quels sont les contextes familiaux et éducatifs dans lesquels la timidité a des raisons d'apparaître et de se développer. Le premier cas de figure, c'est le cas des parents qui sont eux-mêmes timides. Je vous apprends rien en vous disant qu'une grande partie d'éducation se fait par mimétisme. Et donc c'est vrai que lorsque les parents sont timides, bien il y a euh, vraiment des possibilités de contagion, je dirais, vers les enfants. Vos enfants font parfois ce que vous dites, ils font parfois ce que vous leur demandez de faire, mais beaucoup plus souvent, ils font ce que vous faites. Ils se calquent sur ce que vous êtes. Donc, vos enfants vous observent et vont aller puiser dans vos comportements et dans vos émotions de quoi remplir leur propre répertoire émotionnel et comportemental. Vous avez certainement déjà vu un parent qui hurle sur son enfant en rue en disant euh, Mais tu vas te calmer, tu n'arrêtes pas de crier Ce qui est vraiment, effectivement, euh, pas très cohérent, pas très crédible, mais c'est une situation qu'on rencontre quand même assez souvent. Et dans le domaine de la timidité, c'est exactement la même chose, parce que si vous dites à votre enfant Mais allez, va jouer avec les autres enfants, qu'est-ce que tu fais dans mes pattes Mais que vous tout en vous respire l'angoisse d'aller parler, euh, parler avec les autres adultes et les autres parents. Mais là non plus, ce n'est pas très crédible. Donc, euh, c'est d'ailleurs une difficulté pour les parents timides, c'est que, bon, quand on est parent timide, on n'a pas du tout envie de, de transmettre cette timidité, qui est quelque chose d'assez euh, frustrant et désagréable, on n'a pas du tout envie de le transmettre à son enfant. Mais la meilleure solution pour le parent timide, c'est de clairement de travailler sa propre confiance. Donc, quand les parents sont timides, il y a effectivement pas mal de chances qu'il y ait un effet de contagion de la timidité du parent vers l'enfant. La peur, l'émotion de la peur, c'est quelque chose de très contagieux. Ce n'est pas une transmission génétique. Donc, si vous avez écouté ma précédente vidéo, vous avez bien compris ça. Ce n'est pas une transmission génétique ou biologique. C'est vraiment une transmission comportementale et émotionnelle. Avant de poursuivre, je voudrais vous préciser que quand je parle des parents, je parle en fait des figures éducatives au sens large, parce que tous les enfants ne vivent pas avec un papa et une maman à la maison. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de familles monoparentales, il y a des familles recomposées, avec une belle-mère, un beau-père. Dans certaines familles, par exemple, la grand-mère peut jouer un rôle très prépondérant. Donc il y a beaucoup de cas de figure. Moi, quand je parle des parents, je parle donc des référents éducatifs, ce sont donc les personnes adultes qui vivent à proximité de l'enfant, qui vivent au jour le jour avec l'enfant, et qui peuvent être des références pour l'enfant. Deuxième cas de figure, les parents castrateurs. Donc Les parents castrateurs, ce sont des parents sévères, voire très sévères, qui imposent un cadre strict à l'enfant, de manière rigide, il n'y a pas de discussion. Et dans ces familles, l'enfant va... Avoir difficile à s'exprimer très librement, à exprimer sa spontanéité, à être vraiment lui-même, puisqu'il y a vraiment un cadre très strict qui s'impose à lui. Le parent, dans des familles que j'appelle castratrices, le parent ne passe pas beaucoup de temps à expliquer le cadre à l'enfant, à lui donner du sens. Le parent ne va pas donner du sens aux règles qui sont données à l'enfant. Il n'y a pas d'espace de négociation. Donc c'est-à-dire qu'au final, le besoin de l'enfant n'est pas vraiment pris en compte. Le... Les règles s'imposent à lui vraiment unilatéralement. Un enfant, dans un tel contexte, va très vite se sentir tiraillé entre le comportement qu'il va devoir adopter à l'extérieur s'il veut être accepté, respecté et aimé quelque part par son parent, et tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et ce tiraillement peut clairement prendre la forme de la timidité. Donc émotionnellement parlant, on est très vite dans quelque chose d'assez proche de la timidité. Parfois les parents vont infliger à l'enfant des punitions, des brimades, qui peuvent encore accentuer le phénomène. Et il ne faut pas pour ça que les punitions soient physiques. Il ne faut pas pour ça que l'enfant reçoive des coups de cravache, comme c'était le cas dans certaines familles, et c'est peut-être encore malheureusement le cas aujourd'hui dans certaines familles. Mais des sanctions simplement psychologiques peuvent déjà impacter énormément l'enfant. Par sanctions psychologiques, j'entends déjà simplement le fait que si l'enfant sort du cadre et que le parent immédiatement émet des choses comme du dédain, de la dévalorisation, toute forme d'humiliation ou de rejet, c'est terriblement impactant pour l'enfant. Dans un tel contexte, l'enfant ne va vraiment pas avoir d'autre choix que de rentrer dans le moule que d'accepter le, le cadre donné par le parent et de, de s'oublier quelque part, d'oublier ses élans. Troisième cas de figure, c'est le cas des parents qui idéalisent leur enfant. Alors là, ce n'est pas toujours évident à détecter, parce qu'on a affaire à des parents qui, en apparence, aiment leur enfant, l'admirent, lui font des compliments, en font même socialement un, un joyau au centre de la famille. Mais en réalité, idéaliser, ça n'est pas valoriser. Donc, valoriser votre enfant pour ses initiatives spontanées, euh, pour ce qu'il dit euh, et ce qu'il fait, ben, c'est vraiment excellent, ça va lui donner confiance, ça va, ça va être très positif pour lui. Mais l'idéaliser, c'est différent. L'idéaliser, c'est lui faire porter un idéal qui n'est pas le sien, mais qui est celui du parent. Je vous donne un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Imaginez une petite fille de 9 ans qui joue du piano. Sa mère lui fait jouer du piano plusieurs fois par semaine, lui fait faire des concerts. Elle en parle partout, elle dit « Regardez, ma fille de 9 ans joue du Mozart, c'est extraordinaire, elle a un don, etc. » Dans un cas pareil, le parent tire un orgueil de la prestation de son enfant. Le parent projette son propre idéal sur l'enfant. Parce que si ça tient, cette petite fille, elle a envie de faire du violon ou du volleyball, que sais-je. Et en fait, cette petite fille, même si en apparence, elle semble tout à fait aimée et valorisée, elle va se retrouver quasiment dans la même situation qu'un enfant qui se, re... qui se retrouve dans un système d'éducation castrateur. Parce que pour se faire aimer et admirer du parent, elle va devoir développer un autre personnage qu'elle-même, elle va devoir développer des compétences qui ne sont pas forcément euh, ses envies intrinsèques. Le quatrième cas de figure, c'est le cas des parents surprotecteurs. Alors là, ça part souvent d'un très bon sentiment. Les parents ont envie de protéger leur enfant, ils n'ont pas envie que leur enfant vive des expériences désagréables. Les parents ont leur peur aussi, eux-mêmes. Et donc, ils se mettent à surprotéger leur enfant. On a affaire à des familles où les enfants vont avoir très peu de contact avec l'extérieur, très peu de contact avec les autres enfants. C'est des enfants qui vont faire peu d'activités sportives et culturelles à l'extérieur. C'est des enfants qui vont quasiment jamais dormir ailleurs, chez des amis ou dans la famille. C'est des enfants qui, tout au long de leur enfance et de leur adolescence, peuvent ne jamais faire le moindre stage ou les moindres vacances avec d'autres enfants en dehors du cadre strictement parental. Donc c'est les enfants qui vivent vraiment dans un cocon parental, qui sont toujours dans les pattes du, du parent. Particulièrement lorsqu'ils sont à même à faire quelque chose de difficile, un, un challenge quelconque, le parent est derrière de peur que l'enfant vive une expérience désagréable. Et donc ce sont des enfants qui ont un peu plus de mal à, à développer leur autonomie, en tout cas au niveau des compétences sociales. Ces enfants vont ressentir un terrible contraste entre ce qu'ils vivent à l'intérieur du cocon intrafamilial et ce qu'ils vont vivre dans la société à l'extérieur. Parce que dans nos sociétés, les enfants doivent au moins aller à l'école. Et donc, euh, entre la maison et l'école, ces enfants vont vivre un contexte relationnel complètement contrasté et ça peut les déstabiliser, ça peut être assez euh, difficile à vivre pour eux. Surtout que déjà le fait que le, le parent soit sans arrêt derrière eux à les protéger, ben, ça peut clairement leur donner l'impression que le monde extérieur est rempli de dangers. Mais la principale conséquence pour ces enfants, c'est tout simplement qu'ils vont avoir beaucoup moins l'occasion que d'autres enfants de s'exercer au social, de se frotter aux autres. Alors que les compétences sociales, l'aisance en société, c'est comme toutes les compétences, ça demande de l'habitude, de l'entraînement, ça demande de faire des essais-erreurs, et ces enfants-là ont moins l'occasion de faire leurs essais-erreurs dans toute la panoplie de relations qu'on peut rencontrer en société. Donc, de ce fait-là, ils vont probablement développer moins de confiance parmi les autres, ils vont sentir peut-être un décalage avec les autres enfants, tout cela peut avoir pour conséquence, une fois de plus, la timidité. Cinquième et dernier cas de figure que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le cas des parents absents ou indifférents. Quand je dis « absent », c'est psychologiquement absent. Parce qu'une mère ou un père peut très bien travailler à l'étranger, travailler de nuit, il y a des enfants qui vont à l'internat et qui ne voient leurs parents que le week-end par exemple, et ce n'est pas forcément un problème. Ce qui compte, c'est la qualité des relations avec le parent, pas forcément la quantité des moments passés avec l'enfant. A l'inverse, vous pouvez avoir un parent qui vit sans arrêt à proximité de son enfant dans la même maison, mais il n'y a pas vraiment de relation entre eux. Il y a comme une forme d'indifférence du parent envers l'enfant. Les chercheurs scientifiques ont très bien étudié le phénomène de l'indifférence et l'impact de l'indifférence sur les humains et sur les animaux d'ailleurs aussi. Vous avez trois populations de rats. La première population, on lui soumet des stimuli positifs. Donc, on leur donne à manger, on les laisse jouer. La deuxième population, elle reçoit des stimuli négatifs. Par exemple, des petites décharges électriques. La troisième population, elle ne reçoit aucun stimuli, ni positif ni négatif. Donc, les rats vont vivre dans un environnement complètement... Euh, euh, Morne et sans, sans événements, sans possibilité d'interaction. Vous ne serez pas étonné que c'est la première population qui va avoir de quoi se développer au mieux. Donc les, les rats, les singes, les humains, ça fonctionne, c'est la même chose pour tous les animaux en fait, et pour les êtres humains. Ceux qui reçoivent des signaux positifs de l'amour, de la nourriture, etc., du jeu, vont pouvoir s'épanouir au mieux. Mais dans les deux autres populations, le résultat est Très étonnant. En tout cas, moi je m'étais trompé, je pensais que c'est la population qui reçoit des stimuli négatifs qui va avoir le plus de mal à se développer. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est la troisième population, celle qui vit dans l'indifférence, qui a vraiment le plus de mal à se développer et s'épanouir. Et c'est vrai que quand vous y réfléchissez, je vais le dire de manière un peu brute ici, mais un enfant... Même quand un enfant est frappé, au moins il a le sentiment d'exister. Un enfant sur qui le parent ne pose aucun regard, c'est un enfant qui n'existe plus quelque part. Et grandir dans un environnement où vous n'avez aucun répondant relationnel, c'est vraiment très difficile. Et là aussi, la timidité peut apparaître. Voilà, nous avons vu cinq systèmes éducatifs susceptibles de générer de la timidité chez un enfant. Je résume. 1. Les parents timides qui vont transmettre possiblement à l'enfant leur timidité par un effet de contagion. 2. Les parents castrateurs qui ne vont pas permettre à l'enfant de s'exprimer très librement, d'exprimer sa spontanéité, d'être lui-même. 3. Les parents idéalisateurs qui vont insidieusement amener l'enfant à développer un autre personnage que lui-même. 4. Les parents surprotecteurs, qui ne vont pas offrir à l'enfant tout l'espace nécessaire pour construire, euh, un, pour construire leurs aptitudes sociales. 5. Les parents absents psychologiquement ou indifférents à l'enfant, qui ne vont pas offrir à l'enfant le moindre répondant relationnel. Dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelques exemples concrets pour euh, bien illustrer les choses qu'on a vues aujourd'hui. Et c'est décidé, je vous parlerai de ma propre timidité, de l'origine de ma propre timidité, parce que, vous verrez, je pense que c'est intéressant, il y a différentes composantes, le rapport à mon père explique certaines choses, le rapport à ma mère explique une autre facette sans doute de la timidité que j'ai eue étant un peu plus jeune, le rapport à ma famille, ma famille maternelle particulièrement, explique aussi tout un volet de ma timidité, et en partageant ça avec vous, ben, j'espère que ça fera écho et que ça vous fera réfléchir sur euh, votre propre histoire, votre propre situation. D'ici là, ce que je vous invite à faire, c'est de réécouter cette vidéo une ou deux fois, très attentivement, en vous posant la question cette fois-ci, est-ce que ce passage me parle Est-ce que j'ai vécu ceci, cela, etc. Le but, c'est que vous puissiez identifier très précisément les racines de votre propre timidité. Parce que je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Mieux vous allez identifier les interstices par lesquels votre timidité s'est engouffrée, s'est infiltrée, s'est développée. Mieux vous serez armé pour la désamorcer et pour vous débarrasser de cette timidité. La timidité, c'est un peu comme une boule de fil complètement emmêlée. Ça vous pèse, ça vous rend la vie un petit peu difficile. Et si vous parvenez à voir d'où vient le début du fil ou le début fils s'il y a différentes dimensions à l'origine de votre timidité, bien ça va vous permettre de la démêler, de la détricoter plus facilement, et au final de vous en débarrasser complètement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous envoie de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.